L'herbe noire, prise 1. Le monde s'en est allé sans moi. Ici, il n'y a plus vraiment d'espoir ni de raison. Il n'y a plus de pourquoi, il n'y a plus qu'une assez grande prison. Et il n'y a plus de chemin, alors tout va en détour. On a sacrifié les temps anciens dans la grande spirale alentour. Ce ne sont plus des gens qui vont et qui viennent. Ce sont des ombres époussetées vers le rien disloqué par une vie triste et moyenne qui s'engouffre vers un avenir éteint. La ville est une parodie en son milieu, et des ruines à ses extrémités, un mensonge hideux, j'ai survécu 26 années. Des fois, j'ai un peu envie de mourir, m'en aller je ne sais où, je sais que bientôt il faudra partir, et partir de partout. J'aimerais autant disparaître au début de l'été, être mangé par la neige sans que personne ne me voie, Regarder le monde derrière moi et puis m'en aller, saluer une toute dernière fois. Si je croise le fer d'une épée Contre l'armée de mes tourments, Je tombe à tous les coups, Je perds amèrement, Je cherche une lame qui m'aidera à me défiler. Oh, tu sais, je n'ai peur de rien, Si ce n'est d'oublier. Seul mon pays d'ombre me retient, le monde miniature que j'ai bâti dans mon esprit éparpillé. J'avais gardé en moi des rires heureux et des joies enfantines emprisonnées dans un tout petit océan bleu sous un soleil tangérine. Mais avec le temps, un tourbillon du cœur a tout emporté. Mon royaume sacré s'est changé en Atlantide dérisoire. J'ai laissé les souvenirs brûler dans les rêves crématoires. J'ai coupé les liens pour moi, même le jardin de Dieu a fané sous la lumière bleue. Des ponts ont été engloutis par un ouragan diluvien. J'oublie la vérité, j'oublie les derniers visages, les ombres du premier rivage, j'oublie que je suis né. Allez, c'est décidé, je meurs ce soir. Si je meurs dans ce poème, mourir ne sera plus à faire. Alors, dans ma tranchée, abattue par le désespoir, je m'imagine perdre la guerre. J'imagine le rasoir, le sang, une petite larme interdite. J'imagine que tout revient pour un instant. J'imagine que le temps ne passe pas vite. Dans la minute où je meurs, dans le rire où je meurs, dans le monde où je meurs, sur le béton de sang, dans une rivière de sang, dans la ville de sang, dans la seconde parfaite, sous la lune parfaite, dans le piège parfait, un rêve enfoui me revient, de la poussière me revient, et puis plus rien ne me retient. J'avance dans une impasse, et l'herbe noire, sous mes pas qui s'effacent, m'emmène vers des songes illusoires, je suis passé sans un bruit. Ma voix vous revient des jours d'avant, et pourtant je suis parti très loin, je vous attends patiemment, dans le néant qui n'a pas de fin. Et si demain tu crois me revoir, c'est que j'aurais pénétré tes rêves. Je serais une ombre secrète dans le noir. Oh, je serais une mélancolique te conquiert sans trêve. Je viendrai la nuit, je te dirai sans détour que bientôt il n'y aura plus de loi et plus de raison, plus d'attente et plus de recours. Je serais un peu de toi. Laisse aller ce monde, laisse-le filer entre tes doigts, tes regrets, tes rêves, regarde ce ne sont que des poignées de sable. Je vois bien que tu es un désert inconsolable, un très gros tas de sable qui s'éparpille, vole au vent, dissimule le fer de la foi érodé par le temps, inféodé à un cœur s'abordable. Tu avances dans une impasse, et l'herbe noire, sous tes pas qui s'efface, t'emmène vers des songes illusoires. Tu es passé sans un bruit.